Par curiosité, qui sait qui connaît Quarkus voilà. Qui sait qui fait du Spring Boot Ah, ça va encore. Et tu dans les conférences Je fais, qui sait qui fait du Quarkus Il y, y a cinq mains qui se lèvent. Et je fais, qui sait qui fait du Spring Boot Il y a toutes les mains qui se lèvent et tout. Et là, je leur fais, oh, pas bien. Et tout. Euh, mais du coup, <rire> du coup, euh, j'ai juste encore un slide juste pour me présenter, et après on attaque en live coding, ok Donc, je m'appelle Sébastien Blanc. Euh, vous pouvez me suivre sur Twitter, cb 2706 Je fais des vidéos marrantes euh, et mes DM sont ouverts, donc vous pouvez m'envoyer un message privé si vous voulez. Sinon, vous pouvez m'envoyer un mail à s.blanc@radat.com. À euh, alors, j'ai un titre un peu pompeux là de directeur de développeur expérience. En fait, je suis un développeur advocate. Donc moi, mon rôle, c'est de rendre les développeurs heureux. Et je fais ça en faisant des talks comme aujourd'hui, en organisant des workshops, des hackathons. De je suis Java champion, j'organise ma propre conf dans le sud de la France. J'habite dans le sud de la France, Riviera Dev, meilleure conf de tous les temps. Euh, et je me considère comme un passion-driven developer. Donc euh, pendant très longtemps, j'ai voulu être un site comme mon père, en fait. Euh, et en fait, j'ai préféré les ordinateurs à un moment donné, donc je suis devenu euh, ingénieur à J2E. Euh, mais aujourd'hui, en faisant des présentations, je peux. Euh, re, euh, enfin. Faire un peu comme si j'étais un instit. Euh, et, et moi, j'adore partager avec le public euh, les choses qui me passionnent. Et du coup, on va parler de Quarkus. Okay C'était mon dernier slide, et on va attaquer le euh, live coding. On regarde un petit peu si tout se passe bien côté stream. Ouais, là, regarde. Regardez, avec un peu de retard, c'est toujours rigolo à voir. Hop. Euh, du coup, Quarkus, qu'est-ce que c'est Si je vais sur Quarkus.io, je vois « supersonic, subatomic Java ». Ça, c'est la, la, la headline qui claque un peu, quoi, euh, mais qui est correcte. <rire> on va faire euh, du Java super rapide, super petit, super petit en mémoire, euh, et on n'avait pas trop l'habitude avec ça avec Java. Surtout, euh, quand on va aller dans le cloud, euh, on a envie d'avoir des workloads qui démarrent rapidement, qui ne euh, consomment pas trop de RAM, et jusqu'à maintenant, Java, ce pas, on va, soyons honnêtes, ce n'était pas le meilleur, le meilleur choix technologique pour aller dans le cloud. Les choses ont changé. Okay. Et euh, aujourd'hui, je vais vous montrer qu'avec euh, Quarkus, on va pouvoir bâtir des applications euh, sur une stack Java qui sont faites pour devenir des bonnes citoyennes du cloud. Okay. Euh, alors là, on a la petite Headline euh, Marketing. Uh, Kubernetes native Jira stack, Donc, là, ils disent, l'application que tu vas faire avec euh, Quarkus, euh, elle sera parfaite pour aller sur euh, Kubernetes, c'est vrai. Okay. Uh, mais si vous ne faites pas encore du cube, il n'y a pas de souci, vous pouvez euh, déployer votre jar à l'ancienne, hein, sur une VM ou sur une machine, euh, sur, sur du bar métal, il n'y a aucun souci. Mais c'est vrai que si vous voulez aller sur du cube, on a des petites euh, facilités, des, des petites optimisations qui feront vraiment que, que votre workload se comportera très très bien sur du cube. Alors pour faire du Quarkus, on a besoin de quoi euh, C'est facile, on a besoin d'une JDK et de Maven, c'est tout. Okay si on va aller plus loin qu'on veut compiler en natif, et ce matin on a vu de la compilation native, et je vais en refaire aussi de la compilation native, il vous faudra euh, GraalVM que vous pouvez télécharger euh, sur euh, GitHub. <rire> Uh, Oracle propose une version uh, communautaire que vous pouvez télécharger, OK uh, Mais à part ça, il vous faut juste Java, enfin JDK, Maven et un IDE pour coder, OK Moi, je vais utiliser uh, Visual Studio Code parce que je l'aime bien, c'est très léger, il a un très bon support pour Quarkus, uh, mais si vous préférez IntelliJ uh, ou Eclipse, on a aussi du support pour ça. Du coup, le, la première chose, c'est comment démarrer un nouveau projet Quarkus, parce qu'on va vraiment partir de, de zéro. Euh, alors, il y a plusieurs solutions. On pourrait, euh, la première solution, on pourrait aller sur code.quarkus.io. Okay. Et ça, ça nous emmène sur cette interface web. Si pour ceux qui font du Spring, vous vous, vous dites, ah, mais ça ressemble beaucoup à, à start.spring.io, oui, on l'a totalement copié. Euh, et d'ici, en fait, on peut... Scaffolder un nouveau projet. Donc je donne mon groupe ID, mon asdfact, je choisis mes extensions, donc les features que je veux rajouter à mon projet, et je peux faire Generate Your Application, euh, et je peux même, si je veux, euh, le pousser directement vers un repo Git ou le télécharger en zip. Okay Ça, c'est une première solution. Euh, la deuxième solution, c'est euh, bah, si je suis sur ma, où, ma console, mon terminal, il est là. Euh, si je suis sur mon terminal et que j'ai Maven, je peux utiliser. Ah, J'ai pas la complétion. Je peux faire quelque chose genre io.quarkus. J'ai le plugin sur lequel je vais pouvoir scaffolder aussi un projet. Euh, troisième possibilité, je peux aussi utiliser la, la CLI de Quarkus. On en a une hein, qui s'appelle Quarkus. Tac. Et là, je pourrais faire euh, Quarkus create app et ça me créerait un nouveau projet. Vous voyez pas super bien. Ne vous inquiétez pas sur, le, sur mon IDE, c'est en blanc. Okay. La, et la dernière possibilité, c'est d'utiliser son IDE pour créer un nouveau projet. C'est ce que je vais faire. Donc là, en gros, si on va dans le, euh, les extensions que j'ai installées sur mon Visual Studio Code, on peut voir que j'ai le support pour Quarkus. Okay. Du coup, ça me permet de ramener ma palette ici, de faire euh, démarrer un nouveau projet à Quarkus. Donc je choisis ici mon build tool. Je peux faire du Maven ou du Gradle. Euh, on vient de sortir de lunch, vous êtes un peu fatigué, donc on va rester sur du Maven. Euh, voilà, je choisis ma version, je choisis mon groupe ID de mon artefact Maven. Donc là, on va rester sur du org.cbi. Euh, DevoxPologne, c'était la semaine dernière. Là, c'est DevNation, Dev. Nation France Live. Allez, on va l'appeler comme ça le projet. C'est snapshot. Là, il me demande euh, un nom de package parce qu'il va me générer un petit peu du code au départ pour que je puisse rapidement commencer à coder et voir mon appli qui tourne. Euh, donc là, je lui dis org.cb », c'est très bien. Je veux du starter code. Et il va me créer une ressource REST il va m'exposer un, un, un point d'accès REST qui s'appellera Hello Ressources. OK euh, Là, il va me demander quelles sont les features que tu veux rajouter, les extensions que tu veux rajouter à ton projet. Alors, on va rester très simple pour l'instant. On va juste faire du REST. Donc, je vais faire du REST Easy. REST Easy, c'est une implémentation de Jack CRS. Et je vais faire du réactif, même si mon talk aujourd'hui n'est pas sur le réactif. Mais par nature, Quarkus est réactif non bloquant. Donc, autant en profiter. Je prends juste cette extension-là et je lui dis je vais créer ça dans. DevNation Day France, ouais, ça me semble un, un bon endroit pour faire ça. Et je vais lui demander. Ah non, comme un grand, il a fait ça tout seul. Ok, donc si on regarde. Ah, ça, ça va être intéressant, je sens. Ok. Alors, je euh... <rire> l'ai peut-être ouvert sur la mauvaise version de IntelliJ. On va voir, on va voir ce que ça donne. Oh là là là là là. Ouais, ouais, ouais. Ça va pas le faire, ça va pas le faire. Attendez, deux secondes. Tout, tout, tout, tout, tout. vous inquiétez pas, les démogodes, ils sont toujours très méchants avec moi. Au bout d'un moment, je m'en sors toujours. Hop, Là, ça devrait fixer le problème normalement. Euh, update later. Tac, tac, tac. Allez, allez, allez. allez, allez. On va attendre. Ah, ça y est, c'est bon. Hop, back to normal. Hop, on close ça. Donc, on regarde un peu ce qu'il m'a généré. Donc, c'est un, un projet Maven classique. Hein Vous voyez ici, j'ai mes sources mon main. J'ai euh, le code qui m'a généré. Donc, je vous ai dit, il crée un petit euh, point d'accès REST très simple qui coûte sur le, le pass hello. Et si je fais une requête HTTP de type get, eh bien, je rentre dans cette méthode et je retourne ce string. Okay Relativement simple. Euh, il m'a créé aussi. Euh, dans ressources ce fichier application.properties c'est là où je vais pouvoir mettre toute ma config et à un moment donné je, je vais vouloir faire de la config hein, surtout si je vais dans le cloud je vais vouloir extraire mes, mes données de connexion à ma base de données tout ça dans la config je ne vais pas vouloir arcoder ça euh, dans, dans, dans mon code ici il m'a généré des tests on peut regarder ce test notamment qui teste donc le point d'accès euh, hello donc là il va tester hello et euh, le retour, il teste le status code et le body de, euh, de la méthode. Ok euh, Il m'a généré aussi, parce qu'à un moment donné, mon application, je vais la packager en conteneur et je vais la déployer sur du cloud. Il y a, il y a de la forte chance que je fasse ça. Euh, et pour faciliter la, faciliter la tâche, euh, Quarkus m'a généré des Docker files. Okay. Euh, il y a d'autres façons de containeriser l'application. On verra peut-être un peu si on a le temps. Et en gros, c'est bon. Du coup, on peut démarrer notre application. On va démarrer notre application. J'ouvre un terminal ici, et euh, je vais faire un maven Quarkus, je vais utiliser le, le plugin Quarkus, et je vais lui dire « écoute, démarre le projet en mode euh, développement, en mode dev, comme vous pouvez voir. » Donc il me compile l'appli, il me la démarre, okay, elle est là, elle est prête, et je peux, et je peux commencer à travailler dessus. Et euh, on va tester d'abord si tout va bien, donc je vous remets juste cette source-là, tout, tout, tout, tout, tout, on va vérifier que ça fonctionne bien. Donc j'ouvre notre terminal ici, je fais un curl local host 8080 slash hello. Et ça me retourne hello from rest easy. Bon parfait, ça fonctionne. Euh, par contre sur mode dev, donc en fait ce que je peux faire c'est je peux faire euh, hello, changer le string ici. Hello dev nation day France. Okay, je fais un petit save. Je refais mon curl. Et là vous voyez. Il prend en compte directement le changement que j'ai fait. Okay, vous allez dire, oh ouais, ça c'est pas très impressionnant, tu as juste changé un string et tout. Euh, OK, on va aller un peu plus loin. Du coup, je vais rajouter une méthode. Je rajoute une nouvelle méthode ici. On va lui rajouter un subpass qui va écouter sur euh, FR. On va l'appeler bonjour. Okay, et là, on va retourner bonjour. Dev Day France. Ok, je sauve et maintenant je refais mon je refais mon curl. Hello slash fr. Bonjour Dev Nation Day France. Okay, donc vous avez eu je j'ai pas redémarré mon application. Donc euh, en fait, je peux rajouter des méthodes, je peux rajouter des classes, je peux rajouter des dépendances, je peux changer la configuration. Je n'aurai jamais besoin d'arrêter mon application et de la redémarrer. Ok, ça c'est la vraie expérience de, euh, de, de de live reloading. Quelle est la magie derrière ça En fait, il n'y a pas de magie. Si on regarde mon projet, là, hein, Quarkus, tac, tac, tac. chaque fois que je fais un save, je fais CTRL-Save, en fait, Quarkus est tellement rapide qu'il peut se permettre de stopper et de redémarrer. Et je ne m'en rends même pas compte. Okay Donc c'est ça la magie, il n'y a pas de magie. En fait, on stoppe et on redémarre. Mais ça va tellement, ça va tellement vite. Il change juste le delta et je ne m'en rends pas compte. Okay Donc ça, c'est le live reload. Et vous allez voir... Normalement, quasiment toute ma présentation, je ne vais pas avoir besoin d'éteindre mon application. Il y aura peut-être deux trois moments où il faudra que je le fasse. Euh, on continue okay, parce que j'ai plein plein de choses à vous montrer. On va parler de configuration. Je vous parler de ce fichier là, okay. Donc on va s'imaginer qu'on veut euh, en fait le hello là. On veut l'extraire ce string et en faire euh, une config property, une, euh, un attribut de configuration. Donc comment on peut faire ça je vais aller là, je vais faire config, pas config, ça n'existe pas, config property. Ok, je donne le nom de ma, de, de ma propriété de configuration. Euh, on va appeler greeting. Ok, et là je mets un string que j'appelle greeting. Et du coup, maintenant ici, ce que je pourrais faire ici, c'est faire greeting plus Donc, ça, ça devrait fonctionner. OK. Non, ça ne fonctionnerait pas. Si je le fais, on va, on va le tester pour vous montrer que ça ne fonctionne pas. Je vais le faire. Et je vais avoir une grosse tax trace normalement. Hop. Pourquoi Parce que ma, ma, ma config n'a pas été euh, définie. Okay. Donc, si je le souhaite, je pourrais faire ici. Euh, je pourrais souvent faire un default value, lui dire que c'est hello. OK. Et du coup, là, ça devrait remarcher maintenant. Pardon. Ici. Là, ça devrait fonctionner. Okay. Mais du coup, j'ai une config maintenant et je peux aller dans mes application.properties. Et, et là, un truc cool avec le, le, le support dans Visual Studio Code, si je tape juste gr, il me dit « Ah, bah, regarde, tu as, as une propriété greeting que tu n'as pas encore c'était. Donc tu peux la citer. Donc, Donc la mets ici et on va mettre par exemple hola. Okay, je mets hola là. Je fais un petit clear. Si je refais un curl hello, Voilà, ça y est, j'ai de la config, je peux extraire ce que je veux. Euh, et encore une fois, je n'ai pas… Euh, Eu à stopper mon application et à la redémarrer. Okay. Euh, on va parler de. Ah oui, je vais vous montrer ça. Il y a une chose, comme je vous ai dit, là, en fait, ce que fait Quarkus, il stoppe l'application et la redémarre. Ça veut dire que si on a un, un état dans notre application, par exemple un compteur, eh bien, chaque fois qu'on va modifier le compteur, il va retomber à zéro. Okay, je peux vous le montrer. Hein. Donc, si, par exemple, si je. Rajoute ici, je fais un, un atomic euh, int integer, je l'appelle atomic int, c'est un new euh, atomic integer, et là je fais hello, je fais un espace, et après mes deux points, et j'affiche mon atomic integer, je fais incre increment and get. Okay Donc si je fais ça, très bien, je refais mon curl, j'ai fait 1, 2, 3, ok, jusqu'à là, rien de surprenant. Par contre, si je change quelque chose à mon code, que je mets ça par exemple, hop, et que je recommence, et vous voyez que je reviens à 1. J'ai perdu l'état de mon application. Alors, pour beaucoup de cas, ce n'est peut-être pas un souci. Si c'est vraiment important pour vous de maintenir l'état, ce qu'on peut faire, c'est. C'est là où j'ai juste besoin de stopper l'application. Même si mon collègue m'a dit que normalement, maintenant, on pouvait le faire aussi en live. Ce que je voulais dire, en fait, je voulais dire, utilise l'instrumentation de la JVM. Mets ça sur trou. OK. Je redémarre l'application. Je nettoie un petit peu ici, pour que vous y voyez quand même un peu. Je refais mon curl. Donc, je suis à 1, 2, 3. Je viens ici, je modifie quelque chose, je fais égal, égal. Hop. 4, 5, 6. voyez J'ai l'état qui est maintenu. Donc, si vous avez besoin de maintenir le tas, pensez à mettre cette propriété. Okay du coup, je l'enlève parce que j'en ai plus besoin pour la suite. C'est juste un petit. Et ça marche aussi si vous rajoutez des metrics, par exemple. Il euh, y a une très bonne extension pour les metrics. Euh, elle va aussi maintenir l'état de vos metrics. Je stoppe ici, je redémarre. Et on va regarder ensemble ce qui se passe quand on démarre l'application. Parce qu'il y a peut-être quelque chose que vous avez vu. Regardez ça. Test paused. enfin C'est tout en bas, hein, vous le voyez. Qu'est-ce que ça veut dire euh, En fait, dans Quarkus, on peut avoir des. On peut lui dire de tourner nos tests unitaires en continu. Au lieu de faire ça dans son IDE, comme on fait en classique, hein, euh, ou stopper son application et faire un MVN test, on peut demander à Quarkus écoute, teste-moi mes euh, tous mes unit tests pendant que tu codes. Chaque fois que tu fais save, je veux que tu fasses tourner mes, mes tests unitaires. Okay du, du coup, on va tester. Et rappelez-vous, quand j'ai généré mon projet, euh, il m'a généré ce test-là. Il va tester sur Hello, sur Hello from Restasy Reactive. Donc normalement, mes tests vont péter. On essaye. Hop, et on voit que le test, il est failed » parce que. Euh, si on va en haut, on va regarder. Il dit ta ta ta ta ta, ta ta ta, Je remonte, je remonte, je remonte, je remonte. Tac, tac, tac, il fait Expected, je m'attendais à ça, mais à la place, je reçois ça. Okay. Du coup, euh, qu'est-ce que je peux faire ben, Je peux faire deux choses. Je peux effacer mes tests, parce que tester, c'est douter. Non. Je peux fixer mon test. On va fixer mon test. Okay, donc, on va revenir ici. Et on va coller ça, on va lui dire ça, et regardez bien, je vais revenir juste en bas, je vais faire juste un save, et normalement, vous voyez, mon test repasse en vert. Euh, et du coup, je peux aussi rajouter à la volée des tests. Donc, euh, vous savez, j'ai rajouté mon point d'accès à euh, bonjour, on va le tester aussi, donc euh, j'appelle ça test bonjour endpoint, donc c'est hello slash fr, et euh, c'est quoi que je retourne encore? Je retourne et bonjour Def Day France. Hop, je prends ça, donc je crée un nouveau test, hein, vraiment. Je le rajoute là. Tuk, tuk, tuk, tuk. Hop, je sauvegarde. Et normalement, regardez, maintenant je passe à deux tests, deux tests qui sont verts. OK, donc imaginez, pendant que vous codez, même si je modifie. Et pareil, si je modifie quelque chose ici dans ma méthode. Eh ben, mon test il repète. Okay, donc j'ai vraiment du feedback en continu de mes tests unitaires. On va les remettre en vert. On va aller là. Donc ça, mes tests, on continue testing, je peux le voir d'ici. Il y a un autre endroit où je peux le voir. J'ai démarré en mode dev. Si je vais dans, ma, dans mon terminal, que j'appuie sur la touche D, ça m'emmène sur ma console dev UI de Quarkus. Okay, là, j'ai plein d'infos sur les extensions que j'ai, mais j'ai aussi. Et aussi, allez, je peux voir mes tests d'ici. Ok, donc si je fais péter un test, euh, ils sont mes tests. On refait péter un test ici. On le voit ici. Donc ça c'est super utile si vous travaillez avec deux écrans. Ok, sur un écran vous avez votre IDE, sur le deuxième écran vous avez votre DevUI qui est ouvert et vous pouvez avoir du feedback instantanément. Ok, très bien. Donc ça c'est le de continuous testing. On va refixer mon test et on va... Qu'est-ce qu'on va faire maintenant Ah oui, on va parler un peu de, de cloud et tout. Okay. J'ai plein d'autres choses à vous montrer. Mais on va se dire que cette application-là, euh, au final, je vais la packager en tant que conteneur. Je vais la mettre dans un pod et ce pod, il va tourner dans un cluster. Et ce serait pas mal si cette expérience développeur que j'ai en local, donc ce live reload, ce serait quand même génial si je pouvais avoir exactement le même comportement, mais avec mon workload, donc mon application qui tourne dans un pod, qui tourne dans un cluster. Et on va essayer de le faire, et vous voyez, on peut le faire avec Quarkus. Attention. Je stoppe mon application. J'ai quelques petits trucs à faire. Tout simplement, au départ, il faut que je lui dise, ben, quand tu vas packager l'application, euh, la package pas en jar normal, packaging, euh, packaging comment s'appelle encore, packaging type. Pourquoi je le trouve pas là? Euh, package. Package type, type, voilà, Package type. Là je voulais dire, tu sais quoi? Quand tu, quand je fais un Maven clean install, crée-moi un jar mutable. C'est un jar spécial ou on peut lui envoyer à ce jar des points classe et ça va mettre à jour le jar. Okay et ça va beaucoup nous aider pour ce qu'on veut faire. Euh, après, il faut faire un peu de sécurité. Alors, live, ta, ta, ta, ta, ta, password. Alors là, fermez les yeux. Hop. Là, il faut que j'établisse un secret entre mon environnement local et l'endroit où je vais. Euh, déployer mon pod, okay, qui contiendra mon application. Donc euh, c'est juste pour se mettre d'accord. Au moins dans, dans, dans l'image il y aura ce secret. Et en local quand je vais démarrer, il va il va juste matcher le secret le bon. Du coup je suis pas trop mal là. Il me faut. Euh, bah, qu'est-ce que je dois faire Je dois créer une image de conteneur de mon application. Euh, je pourrais faire ça de plein de façons différentes, mais on va utiliser Docker. Vu que Docker ils vont créer des, des Dockerfiles. Non merci, j'ai pas besoin d'extension. Et je suis super flémar, moi. Et c'est trop bien parce que dans, dans les commentaires, il me met la commande exacte que je dois taper pour faire mon image de Docker. Okay Donc, on va prendre ça. On va le faire dans le terminal ici. On va se faire un petit clear. Euh, alors, ça fait deux fois que je me fais avoir. Là, si je la tape, la commande, elle va, elle va pas marcher parce que je n'ai pas encore de jar. J'étais en mode dev. Donc, on va se faire un petit jar. Donc, je fais Maven install package. Okay, ça devrait être relativement rapide. rapide. Mes tests devraient passer parce que j'avais le continuous testing, j'avais tout repassé en, en vert. Ok, j'ai mon genre. Très bien, super. Et du coup, maintenant, je peux faire mon image de conteneur. Donc, je fais un Docker build classique. Je pointe vers mon Dockerfile. Et là, je vais juste changer une chose ici. Et je vais changer ça et pointer vers mon repo d'image conteneur. Moi, je suis sur quay.io. Qui est notre solution à Red Hat pour, euh, pour hoster les images de, de, de conteneurs. Et, et mon username, c'est Bastien, Bastien Blanc 0. Parce que ouais, parfois on se plante quand on crée nos comptes et tout. <rire> Ça arrive. Okay. Euh, du coup, je peux enlever JM. Il va me créer mon image de conteneur. Ça devrait être relativement rapide. Voilà. Euh, et maintenant j'ai mon image de conteneur qui est encore en local et je vais la pousser vers ma registry. Donc euh, je vais et c'est là que j'ai pas du tout testé le réseau ici. J'ai aucune idée du upload. On va le découvrir ensemble dans quelques instants. Ça va être formidable. Donc là je vais le pousser. C'est moyen, moyen moins. Ça va, ça va le faire, ça va le faire. J'ai 35 35 mégas à, à pousser là. Si je compte jusqu'à 6, j'y arrive, 1, 2, 3, 4, 5, 6, parfait, c'est exactement les 6 secondes. Euh, donc mon image, elle est là-bas, si euh, on va sur euh, quay.io, quay.io, c'est ici. D'ailleurs, vous, vous pouvez créer un compte gratuitement, hein, si vous créez un compte... Euh, euh, ah, je, suis sur la mauvaise, euh, je suis sur mon mauvais Chrome, ça ne va pas le faire. On va aller ici. hop. Parce que je ne me rappelle plus de mon mot de passe, je pense. Quay.io, et là, normalement, je suis connecté. Donc C'est comme Docker Hub, hein, c'est exactement pareil. Voilà, Je suis là, je vais sur Sébastien Blanc, euh, et si je fais Last Modify, vous voyez « Def National Live », c'est celui qu'on vient de pousser. Okay euh, par défaut, dans Quay, un repo, il n'est pas public. Okay, donc il faut juste que je le rende public. Ça y est, maintenant il est public. S'il est public, n'importe qui peut y accéder. Et si n'importe qui peut y accéder, mon cluster peut y accéder. Okay, donc très bien, on va regarder un petit peu le, le, le tag que j'ai créé ici. On regarde ça comme ça. Alors du coup, je peux maintenant déployer mon application sur mon cluster. Il y a plein de façons de faire ça dans Quarkus. Je pourrais générer les ressources Kubernetes, un, un déploiement, un service et tout ça. On a des, des extensions qui font ça. Euh, je pourrais utiliser. Euh, il y a vraiment plein de solutions différentes. Mais comme c'est notre propre event et qu'on peut se faire de la pub, euh, moi je vais utiliser OpenShift pour déployer mon application. Okay et je vais utiliser la, euh, la OpenShift Sandbox. D'ailleurs, je vais vous en parler un petit peu rapidement. Si vous voulez vous amuser avec. Euh, OpenShift, qui est donc notre distribution de Kubernetes, euh, gratuitement. Vous allez, vous tapez juste developer.redhat.com, developer sandbox, ok Vous créez un compte, c'est gratuit, on ne vous demande pas de carte de crédit, rien du tout. Et en plus de toutes les choses merveilleuses que vous aurez, blog post, documentation, des e-books gratuits, vous avez aussi accès à la sandbox, qui est donc un environnement. Openshift, une instance Openshift, rien que pour vous, pendant 30 jours, il y a quelques petites limitations, okay vous ne pouvez pas installer des opérateurs par exemple, mais on vous fournit déjà tout un set d'opérateurs, et au bout des 30 jours, ben, euh, vous pouvez renouveler à, à l'infini. Okay et encore une fois, on ne vous demandera pas de carte de crédit, on vous demande juste un numéro de téléphone, ça c'est juste pour être sûr que vous n'allez pas faire du, du mining de, de, de Bitcoin. Euh, et du coup, j'ai une vue développeur ici, et pour déployer un workload, une image de conteneur, j'ai ce truc super cool qui s'appelle ici conteneur image. Et je peux juste pointer vers mon image de conteneur que j'ai créé. Ok, il me la valide. Ok, là j'ai dit que c'est une application Quarkus. Euh, et euh, j'ai juste une chose à faire je dois setter une, une variable d'environnement qui s'appelle Quarkus lunch dev mode. Okay. Donc là, en gros, je lui dis au conteneur, euh, à mon déploiement, je lui dis quand tu vas démarrer le pod avec mon conteneur, s'il te plaît, démarre-le en mode dev, comme on a fait en local tout à l'heure. Okay. Là, je fais true, okay. je fais create. Il va me démarrer mon workload. Okay. Donc, il va d'abord le télécharger. Il est en train de le créer, vous voyez. Dans quelques... Voilà, il est déjà running. On peut être sûr qu'ici, ça fonctionne. Voilà, j'ai mon application qui a démarré. Elle a démarré en 6 secondes, mais c'est parce que c'est un jar mutable, hein, normalement, c'est beaucoup plus rapide. Mais surtout, mais surtout, maintenant, je vais pouvoir faire, c'était le but hein, du début de ma démo, faire du « remote dev », c'est-à-dire tout ce que je vous ai montré en local, on va pouvoir le faire avec ce pod qui tourne sur le cloud. Pour de vrai, hein je ne vous montre pas s'il si est là. Hop. Tac tac tac. Euh, si vous, euh, je peux même vous le mettre comme ça. Si vous, voulez, si vous scannez, vous allez arriver sur cette application là et elle fonctionne, ok Mais ce que je vais pouvoir faire, c'est modifier ce, cette application et en live, ça va se reproduire sur mon application qui tourne dans le cloud. Du coup, la seule chose dont j'ai besoin, c'est l'URL de mon application. Elle est là. Et je retourne ici dans mon IDE et je vais lui dire Maven Quarkus cette fois, remote. OK, « remote dev », et là, il faut juste que je change l'URL. Là, c'était Vox Pologne, c'est la semaine dernière. Hop. Je sais qu'on peut effacer plus vite, mais je ne me rappelle plus. Hop. Voilà. Donc là, il va démarrer mon application en local, pareil, il a compilé tout. Il va se connecter à mon workload que j'ai déployé ici. Ok. Et normalement, ce que je vais pouvoir faire ici, je vais aller retourner dans mon code et je vais lui dire, t -t -t -t -t -t -t. Euh, on va changer ici, là, on va lui dire, uh, from the cloud. Okay, un truc comme ça. Je sauvegarde. Et normalement, on devrait voir des choses qui se passent ici. Quelle hein parenthèse ah oui, c'est pour savoir si vous étiez attentif. Alors, normalement, là, on est bon. Tac, tac, tac, tac. Ouh. Ah. Ah. Là, j'ai un petit effet de... Euh, Qu'est-ce qu'il me dit et, et je pense que ça n'a pas marché. Ah si, ça marchait. OK. Euh, alors... J'ai pas d'exception, mais regardez, là c'est pareil. Hein, si vous y allez là, euh, vous verrez le update. Je sais pas ce qui s'est passé. On va voir si ça me le fait encore. Euh, je reteste, je reteste. On va voir. Oh, ben là, il me dit plus rien. Je reteste. Ok. Je vais là, je rafraîchis. Donc je peux faire du remote dev maintenant. Tout ce que je vous ai montré tout à l'heure au début. Je peux le faire aussi avec mon, mon appli qui tourne dans le qui tourne dans un pod qui tourne dans le cluster, ok Donc, et pareil, je peux rajouter des dépendances, changer la config. Là, j'ai juste changé un string, hein, mais je peux faire tout ce que je vous ai montré en local. On peut le faire avec un workload qui qui qui, qui, qui tourne en remote. Donc, si vous voulez vraiment tester en live le comportement de votre workload dans un cluster, ben, vous pouvez le faire maintenant. Donc, ça, c'est, je trouve, et, et, et, honnêtement, c'est quelque chose que je ne je ne savais pas jusqu'à il y a un mois. C'est un collègue à moi qui m'a montré ça. Il a fait ben si, tu peux faire ça avec Quarkus et tout. Tu connaissais Nico Non <laughs> C'est excellent. J'ai dit maintenant, il faut que je le oh, montre enfin, à tout le monde. Et, du coup, ça fait un mois que je le montre à tout le monde. Parce que je trouve ça génial. Du coup, euh... quelle heure il est C'est ma propre conf et je ne sais même pas combien de temps j'ai. Euh, C'est jusqu'à quelle heure mon talk Je reviens, je prends mon agenda. J'ai jusqu'à 14 heures et il est. Ah, j'ai 6 minutes Eh bien, j'ai 6 minutes. Oh là là, alors j'ai pas beaucoup. 6 euh, minutes, qu'est-ce qu'on va faire en 6 minutes Je vais pas vous montrer la compil native parce que Guillaume vous a montré ça ce matin. Euh, on va faire de la persistance en 6 minutes, pourquoi pas Ça devrait le faire. Ok euh, <rire> Parce que là, je vous ai montré du Hello World, c'est rigolo. Mais dans la vraie vie, on va euh, persister des choses, OK euh, Du coup, en six minutes, ça devrait le faire. Il y a pas une petite pause après <rire> C'est qui après Ah non, après, c'est la table la ta... ah oui, c'est la table ronde avec moi-même et tout le monde, donc euh, ouais, ouais. On, va prendre, on va prendre une minute de plus. OK. Euh, du coup, je vais faire de la persistance, je vais persister. Euh, moi, j'aime bien Hibernate, j'ai l'habitude de faire de Hibernate, euh, mais je peux faire de l'hibernate un peu plus facile. Avec, euh, avec Quarkus qui s'appelle Hibernate with Panache. Okay. Il me faut une base de données euh, auxquelles je vais me connecter et je veux faire du Postgres. Postgres je me rajoute un petit driver Postgres. Je vais marshaler des objets euh, en JSON, en objet Java et euh, vice versa. Donc il me faut un petit truc pour ça. Je vais utiliser JSONB. Hein, il est où euh, Reste classique JSONB. Le réactif, voilà. Euh, il me faut du small ray pour tester un peu mes points d'accès. J'ai ça avec Open API, Je vais me rajouter ça avec Open API. Je crois que je suis plutôt bon. On va voir. Si j'en ai oublié, c'est pas trop, trop grave, on les rajoutera. Euh, du coup, je peux commencer ma couche de persistance. Euh, je vais créer mon, mon, une entité que je vais persister. On va créer une entité de type développeur. Ok. C'est une classe. Et du coup. Je vais la noter avec Entity, ok C'est du JPA classique. Là, je pourrais rester en JPA classique, mais j'utilise Apache, donc du coup, je peux lui dire euh, bah, étant la classe panache Entity, qui va gérer pour moi euh, l'ID, tous les, les, les fonctions de CRUD, euh, les finders, etc. Et je peux me concentrer uniquement sur les champs que je veux persister. Et donc là, je peux faire un public euh, String. Euh, Name et un public string, pas un string, un int age. Okay, un développeur, il a un nom, il a un âge. Okay, ça y est, j'ai fini, quasiment. Là, vous me dites ça, mais c'est une très mauvaise pratique, il faudrait faire private avec des getters et des setters. Non, je m'en fous. Non, c'est pas que je m'en fous. C'est que Quarkus, à la compile, lui, il va me changer le scope de tout ça, il va me les mettre en private et partout dans le code où je les appelle, il va me la remplacer avec les getters et les setters. Okay. Du coup je peux faire une okay. je peux me faire une petite ressource développeur ok, où je vais exposer mes développeurs Donc, on va faire un petit pass comme ça style developers ». et en gros je vais faire deux choses pour pouvoir rapatrier tous mes développeurs ou créer un développeur. on va commencer par rapatrier tous les développeurs. Okay. Donc c'est un public list. Je renvoie une liste de quoi Une liste de développeurs. Okay. Je l'appelle euh, developers ». un truc comme ça. Et là, regardez avec Panache, c'est tellement facile. Je fais juste developers.list all. Okay. J'ai juste à faire ça. Un petit return. Un point. Ah oui, c'est pas du gros Hop. Donc ça, là j'ai fini. Et maintenant, je peux aussi euh, créer des développeurs. Donc Là, je fais un post. Comme je vais écrire dans la base de données, je veux que ce soit transactionnel. S'il y a quelque chose qui, qui, qui, qui, qui merdouille, au moins, j'ai un rollback. Euh, je n'ai pas fait l'importe si. Et là, on va appeler ça public... Euh, ben là, j'ai la flemme, donc on va faire un void. Et on va dire euh, « create dev ». Et ça prend quoi en paramètre Ça prend un développeur. OK, développeur. Et là, je peux faire développeur point persiste. Ok. Normalement, je suis bon. Euh, ah oui, j'avais pas démarré mon application. J'aurais pu la garder euh, qui tourne. Hein. On va refaire un Quarkus euh, Dev. Il me reste une minute. Ça devrait le faire. Du coup, je me suis fait avoir. Je pensais vous montrer plein d'autres choses. Oh là, Je suis où là, terminal oui. Alors, ah oui, ce que je vais vous montrer, Regardez. Dans mes properties, il n'y a plus que ça. Hein. J'ai rien mis sur Postgres, sur une base de données, j'ai rien mis du tout. Malgré ça, Quarkus, lui, en démarrant, il a fait ⁇ Ah, tu veux faire de, de la persistance J'ai vu que tu as rajouté le, le driver Postgres. Euh, si ça te dit, je démarre pour toi un conteneur euh, Postgres. Moi, je lui dis merci. <rire> si on, on vérifie ici, si on fait un petit Docker euh, PS. On voit qu'il m'a démarré un Postgres. Okay Donc ça ça s'appelle les Dev Services. Je n'ai rien configuré, j'ai un vrai Postgres qui tourne maintenant où je vais pouvoir tester mon application. Euh, si je rouvre la console de développeur ici, on va fermer ça. On peut voir ici que j'ai mon Spoileray qui m'offre Swagger, j'ai toutes mes ressources ici, et euh, je dois pouvoir créer mon développeur. On va tester, hein. hop, hop. j'ai pas besoin de l'ID, le name c'est B, l'âge, hop, <rire> en a qui l'ont vu. Hein. Euh, et là, du coup, j'ai créé mon, euh, mon développeur, mais je l'ai vraiment créé dans ma base de données. Si je euh, essaye d'ici, que je fais un petit execute, euh, bah, ça me retourne mon utilisateur. Okay et, et encore une fois, je suis vraiment sur la vraie base de données. Euh, donc, ça, on appelle ça les dev services. Ça existe aussi pour euh, si on fait de la sécurité avec Keycloak, si on fait du Kafka. Si on fait du Kafka, par exemple, et on n'a pas besoin de, de, de, de se créer un cluster Kafka. Quarkus va démarrer lui-même un conteneur avec du, avec du Kafka dedans. Euh, du coup, j'ai voilà, dépassé de une minute. Euh, comme vous pouvez imaginer, je suis encore là toute l'après-midi. Euh, et c'était tout pour moi. Je, je, je pourrais passer la journée à vous montrer du Quarkus tellement que je, je kiffe. Euh, si vous avez des questions, ce sera plutôt après, du coup, euh, ou alors pendant la table ronde. Euh, merci beaucoup. On va regarder. Tu, tu, tu, tu, tu. Il est où mon live stream Ah, le son est à nouveau faible. Ah non, c'était ce matin, ça, pardon. Ça. On reprend dans trois minutes. Ça va. Les gens, est-ce que. Ah, bonjour, près de Rotterdam des Pays-Bas. Oh, super. Ah, il y avait des questions. Bah, tant pied. C'est Emmanuel, en plus, il travaille pour Adat, je, je lui répondrai plus tard. <rire> euh, du coup, on reprend dans, dans... Chaque fois, je me fais avoir hein, par cette vitre. On reprend dans 4 minutes, on va se faire une table ronde. Alors, il euh, y aura un peu tous les speakers qui veulent. On, se, on va se retrouver là, on s'assoit, et on va discuter de pourquoi et comment enfin, comment et pourquoi je suis devenu un dev. Mais ça va être vraiment table ronde, donc si vous avez des questions à poser sur, sur la carrière, sur la communauté, sur l'open source, ce sera l'occasion. Okay je vous retrouve dans... Ben dans trois minutes, du coup.